Pourquoi être restée en Sunésie, à Sousse, pour le travail donc, euh, Je choisis de rester à Sousse car je trouve aussi les, les développements, donc les entreprises de développement ici. Et euh, donc je préfère de travailler près de, mes, de ma famille, ça c'est l'essentiel. J'habite à la même Sousse et je suis d'origine de Sousse. C'est à Sousse parce que principalement c'est la famille aussi elle n'est pas loin de chez moi. J'ai né à Sousse aussi parce que une offre beaucoup de, des avantages que la société qu n'offre pas parce que mon poste, j'ai la possibilité d'avoir un bah, temps libre pour faire des études et aussi euh, améliorer mes compétences. Je trouve que la Tunisie, est très confortable pour habiter et j'ai étudié à Sousse. Je suis à l'origine djerbienne. je ne sais pas si vous savez Djerba, c'est euh, une petite île euh, en Tunisie et je vis actuellement à Sousse. Pourquoi avez-vous choisi de baser votre entreprise à Sousse C'est un choix euh, évident pour moi, euh, j'ai grandi à Sousse, j'ai fait le collège à Sousse, j'ai fait mes études à l'Institut supérieur donc, euh, à Sousse et donc voilà, donc, je voulais contribuer à cet environnement et à cet écosystème